Y'a les pôles, vous allez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit peu de gameplay C'est vrai que ces deux trois derniers jours, il y a autre chose qui est sur, sorti sur ma chaîne Mais à chaque fois, vous avez l'air d'avoir kiffé ces trucs Zach enrouli moi avec Captain Roshi, c'était de la frappe Le vlog 3 Island, franchement c'est un des vlogs dont je suis le plus fier Vraiment, Mathéo s'est déchiré, les plans dedans sont excellents, vos retours sont trop kiffants Je vous le mets ici, je vous demande solennellement, sincèrement Allez le checker, parce que bon, je sais que ce genre de contenu sur ma chaîne fait un peu moins de vues, ça me dérange pas en soi mais je suis sûr et certain que si vous lui, vous, voilà, si vous, vous permettez de donner sa chance à cette vidéo, vous allez pas le regretter parce que c'est vraiment la grosse frappe donc tenez, je vous le mets là, allez checker le vlog 3 Island, vraiment vous allez adorer ce bail et, euh, et puis voilà, donc on va continuer pour cette vidéo en attendant, on retourne sur Call of Duty Vanguard, les gars j'ai pas que ça à vous dire, j'ai également d'autres bails, donc je vais vous renvoyer sur beaucoup de choses lors de cette vidéo mais on va parler de classe et on va parler d'un des trucs les plus cheatés du jeu donc euh, maintenant j'ai passé le premier prestige, ça y est donc euh, le fait d'avoir passé le premier prestige ça fait que j'ai un petit peu d'expérience J'ai retapé du niveau, j'ai beaucoup joué, j'ai des bonnes classes maintenant Franchement je vais vous le dire direct J'ai jamais vu un Call of Duty avec des différences aussi exacerbées Entre une bonne et une mauvaise classe C'est à dire que t'as beaucoup d'accessoires Les armes sont niveau 70 Donc il faut vraiment des fois grinder ton arme pour avoir tous les accessoires Mais une fois que t'as les bons accessoires tu passes de tout au c'est à dire que vraiment si ton arme tu l'as t'as pas mis les bons accessoires tu vas mettre une à deux voire trois balles de plus que le mec en face donc des fois vous avez peut-être cette impression de vous faire éclater la rondelle mais c'est pas que vous êtes forcément nul c'est que votre classe ou votre arme n'est pas bien faite en fait et vu qu'on est encore au début du jeu bah hein, on tâtonne encore un peu parce que on sait pas exactement ce qu'on veut mettre dessus et tout donc c'est vrai que c'est un petit peu galère en attendant moi ce que je vais vous montrer c'est beaucoup plus simple mais c'est un truc j'ai même pas besoin de vous le montrer sur la classe mais tu sais quoi je vais quand même vous le montrer sur la classe parce que je suis un mec gentil donc nous voici in game voici mes classes donc en ce moment voilà Regardez j'ai ma MP40 niveau 70 Ma STG quasi niveau 70 Oui je joue méta mais bon Je teste aussi d'autres trucs Notamment le fusil à pompe Avec lequel je rigole bien Mais ça ce sera pour une prochaine vidéo Bref Donc le truc le plus abusé Je trouve du jeu Ne se situe pas là <rire> Je suis un bâtard Je suis un bâtard Le truc le plus abusé du jeu, du jeu Se situe dans les améliorations de combat Dans les améliorations de combat Il y a ce petit truc Qui s'appelle post mortem Et que tu as un petit peu En fin de prestige Ou en tout cas en fin de niveau Pardon pas de prestige À votre réapparition Vous reprenez votre série d'élimination Là où vous l'aviez laissé en mouvement. Vitesse de rechargement rapide. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu es en série de 4. Imaginons. Ce truc là se débloque super rapidement et en plus se débloque de plus en plus vite selon le nombre de kills que tu fais. Tu le mets, tu meurs, ta série reste là où elle en est. T'es toujours en série de 4. Tu réapparais, tu fais 2 kills, il revient. Tu le remets, t'es en série de 6, toujours. Tu réapparais, tu refais 3 kills. 4 kills, hop, t'es en série de 10. Et voilà. T'as eu tes chiens en mourant 2 à 3. fois. C'est extrêmement abusé, sa grand-mère. Ça va être patché, hein. J'en suis conscient. Dès que je l'ai vu, je l'ai compris. Mais en attendant, Zach vous le sert sur un plateau. Allons voir dans le gameplay. <rire> Let's go, baby On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je... Encore une fois, je vais pas vous refaire l'intro, ça va, mais bon, je... vous avez devant vous un homme. Ok, il a repris une balle encore. Je me disais que quand même le frérot allait mourir, mais bon, apparemment, la mort n'était pas dans son calendrier. Donc... Vous avez devant vous un frérot Zach qui est très heureux, très satisfait parce que je vous ai parlé de plein de trucs le ces derniers temps. Je vous ai parlé de mon local, je vous ai parlé de, des émissions que je voulais produire chez moi et tout. En direct de Lyon. Et si je suis très content, c'est parce que ça y est, on y arrive les gars On y arrive, j'ai produit ma première émission en direct de chez moi, c'est celle sur laquelle je... C'est celle sur laquelle je travaille, donc là regardez Aïe aïe aïe, je viens de mettre le post-mortem juste avant de mourir et grâce au post-mortem, regardez en bas à droite, ma série de 3 n'est toujours pas morte. Ouf, je viens de me faire chlasser. Bon là elle est morte mais techniquement avant elle était toujours pas morte Donc si j'avais fait les kills nécessaires j'aurais pu tout à fait avoir mon, euh, mon drone Puis après euh, bah, les autres streaks tu vois ce que je veux dire Enfin tous les streaks quoi C'est vraiment un truc putain de fumée Et, et je vais essayer d'avoir un gros streak avec histoire, que, histoire de vous illustrer tout ça Donc je vous avais dit que mon local, une des fiertés que je voulais faire c'est de travailler dedans Mais également de produire mes propres émissions Et il euh, y a eu la première, il y a eu la première ce, ce jeudi à 18h Et c'est d'ailleurs l'horaire à laquelle vous pouvez la retrouver chaque semaine Jeudi 18h d'accord Et elle s'appelle Loop. Elle s'appelle Loop. C'est une émission un peu sous forme de podcast Voilà on est plusieurs personnes à parler Comme ça autour d'un Oh non dommage On est plusieurs personnes comme ça à parler sur un bureau avec un micro Sur des sujets temporels ou non d'accord Soit c'est des sujets d'actu Soit c'est des sujets plus intemporels Des sujets que tu peux aborder un peu à n'importe quel moment Voilà j'appelle ça des sujets intemporels vous avez capté, c'est des sujets qui sont peut-être un petit peu moins d'actu, avec des invités pour illustrer ces sujets, c'est des invités qui ont une expertise, une expérience, un truc à apporter, et en plus de ça, on a ajouté des petits jeux, des petits, euh, des petites rubriques, après on peut encore la construire et tout, mais enfin, on va encore la construire et tout, un petit peu l'émission, dans les, dans les détails l'affiner et tout, mais ça y est, on a enfin fait la première, et vous pouvez trouver le replay dans la description, j'ai créé une chaîne YouTube dédiée, d'accord Donc c'est une chaîne YouTube dédiée, sur laquelle vous pourrez retrouver chaque semaine le replay de l'émission. Ou alors, si c'est pas le replay de l'émission, vous pourrez retrouver des segments. Donc on va dire des... des, des... On va dire des capsules, tu vois Donc imaginons, euh, j'ai un invité, euh, j'ai Squeezie. Voilà, on imagine, j'ai Squeezie, il vient parler d'un sujet X ou Y. Bah tiens, Squeezie, il a eu un passage trop intéressant de 15 minutes. Bah tiens, hop, on prend le passage de 15 minutes. Et en plus du replay complet, on poste le passage de 15 minutes voilà, ça régale. Donc là, par exemple, sur mon petit post-mortem, je suis dans une série proche des chiens. Si je meurs, je pourrais toujours avoir les chiens. Donc ça s'appelle Loop. Le premier. Euh, ah oui, le premier thème, c'était un thème dédié autour du fait que je viens d'avoir mon local, etc. Donc c'était un thème, comment faire une grosse production sur Twitch, c'était avec Amori de chez Solari et Joël, donc on a parlé de grosses productions qui sont faites sur Twitch, la construction, les budgets, combien ça coûte, comment ça se passe de produire, enfin bref, franchement c'est un peu technique, mais c'est très très lourd. Le deuxième thème, je vous le dis, ce sera la semaine prochaine, jeudi 18h, mettez vos réveils et surtout venez sur ma chaîne Twitch, ce sera YouTube d'avant versus YouTube de maintenant, Twitch d'avant versus Twitch de maintenant avec deux invités, l'un qui représentera Twitch et l'un qui représentera YouTube, donc, c'est ce que j'appelle par exemple un sujet plus intemporel. Chien d'attaque, a... ça y est Mais qui est quand même très très cool. Donc euh, vraiment, je, je suis hypé de cette temps. émission. Bon, on n'a pas inventé l'eau chaude. Hein, je dis pas que c'est un concept d'émission inédit, que vous trouvez nulle part et tout, machin. Enfin, J'ai jamais eu, tu vois, on va dire, l'arrogance de dire que c'était inédit. Mais par contre, je pense que c'est cool et qu'on va pouvoir aborder des choses qui sont tellement vastes que ce sera très cool pour vous de suivre. Genre, une semaine on peut faire une émission musique avec euh, par exemple un MediMaisy, tu vois. La, la semaine d'après on peut faire une émission sport avec un ou euh, La semaine encore après on peut faire une émission un peu plus dédiée, Twitch avec j'en sais rien, un MV, un truc comme ça. Selon bien sûr les disponibilités et les envies de la personne, parce que bon, vous doutez bien. Faire venir des gens à Lyon, surtout des Youtubers et des streamers, c'est pas si simple que ça. Hein. Les, les mecs sont tous à Paris, très Paris-centrés, ils ont des gros agendas. Et leur demander de faire l'aller-retour Moi ils sont bien contents quand je fais des allers-retours pour venir dans leurs émissions On espère qu'ils me renverront l'ascenseur au moment de venir dans la mienne Sachant qu'en plus je finance tout de ma poche C'est un, un, un peu comme un investissement cette émission J'y crois donc elle me coûte assez cher à faire parce que je vais vraiment payer des billets de train quasi chaque semaine mais ce sera très cool, je vous ai dit les invités mais également Justin avec moi, peut-être certains le connaissent parce que c'est un Youtubeur, mais c'est un Youtubeur lyonnais il est avec moi, il vient, il vient ajouter, il vient ajouter son, son grain de sel on va dire à l'émission et c'est vraiment de la frappe. Maintenant on va discuter d'autre chose du Discord, donc je vous en avais parlé dans une autre vidéo aussi, j'ai lancé un Discord communautaire Call of Duty FR pour un peu réunir la communauté FR, vous tenir au courant des tournois, vous donner les infos sur le jeu, trouver des équipes ou des équipiers, bref, vraiment le but c'était de, de fédérer un petit peu toute la Communauté Call of Duty. Putain, ils sont plus que deux en face. Fédérer un petit peu toute la communauté Call of Duty autour d'un Discord. Et pour l'instant, ça marche du tonnerre. Vous êtes des milliers déjà à l'avoir rejoint. Et quel n'est pas mon plaisir quand je vais voir mon Discord comme ça et que je le vois plein en plein après-midi. Je le vois plein en plein après-midi. Avec là les mecs qui jouent ensemble. V là les mecs qui m'envoient des tweets en mode ouais merci, grâce à toi sur le Discord, j'ai trouvé des mecs avec qui jouer et tout ça, machin. Et encore une fois, c'est chill, il n'y a même pas forcément besoin d'avoir un micro tryhard, tu vois, ou d'être tous sur la même console. Avec le cross-platform, vous pouvez jouer entre joueurs de PlayStation, PC, Xbox et tout sans aucun problème et encore une fois je, je parle de vocaux mais vous êtes même pas obligé de parler hein, si t'as juste envie de venir et de jouer chill c'est aussi une possibilité qui fonctionne totalement donc euh, n'hésitez pas je vous remets le, enfin, le lien est encore dans la description dans la description c'est drôle il y a mon vlog 3 Island, il y a la chaîne replay il y a euh, <rire> mon discord enfin bref vraiment je vous invite à le rejoindre euh, parce qu'en plus de ce discord il y a autre chose il ouais, bah, ouais, y a autre chose mais c'est quoi ça on va en parler dans un précédent dans un prochain gameplay que là je suis en train de les éclater on va dire qu'ils sont pas très nombreux et donc du coup ça va être le premier double gameplay de ce jeu que je vous propose c'est parti non, non c'est quoi je continue vite fait ma série c'est quoi je finis cette game mais je vais quand même en faire une autre viens viens petit j'ai dit t'avais dit de venir je t'avais dit de venir je t'avais dit de venir oh, qu'est ce qui s'est passé allo ouf what the fuck est totalement buggy, ça totalement bugué, ça va ouvert le truc et tout. Oh là là là là la série qu'elle vient de mettre. Et en fait vu que j'ai eu mon post mortem un peu comme un sagouin. Et bah du coup je peux pas avoir euh, mes prochains streaks parce que je l'ai mis n'importe comment. En fait si vous mettez votre post mortem n'importe comment, ça fait que dans votre nouvelle vie vous pouvez pas avoir euh, votre série. Imaginons concrètement, hein, de, de, euh, imaginez vous, êtes, vous avez fait une série de 15, vous avez déjà eu tous vos streaks et vous mettez votre post mortem. Quand vous allez réapparaître, vous serez toujours en série de 15. de Donc je pourrais pas refaire, euh, tu peux, même si tu fais une série de 10 supplémentaires, t'auras pas tes chiens. Et ça fonctionne pas pour la nuque par contre, hein, tu te doutes bien parce que bon, si les mecs chopaient des nuques à coup de post mortem, déjà qu'on va avoir beaucoup de chiens et compagnie à cause de ça, jusqu'à qu'ils le nerf, on ne s'en sortirait pas. Oh frère, jusqu'au bout. 28-4. Propre, non <rire> on est des sagouins, on est des sagouins Deuxième gameplay, c'est parti donc je vous ai parlé de ma nouvelle émission je vous ai parlé du discord, voilà ça y est je vais maintenant vous annoncer une autre nouvelle Donc pour tenir le jeu en vie, je sais pas si vous avez vu il y a également Brox qui a mis un tweet, il est également très chaud pour euh, s'investir etc il y aura également Gotha qui va lancer une nouvelle équipe en mode patron il y aura une équipe code en à lui, en tout cas je suppose qu'elle sera lui, peut-être qu'il jouera dedans mais bon, je l'ai pas compris comme ça en tout cas, mais bon voir euh, Gotha relancer une équipe code, c'est forcément un truc qui pourra permettre euh, d'aider à la commu euh, voilà, d'avoir un jeu actif peut-être plus longtemps que les autres années, enfin, peut-être pas un an, mais bon euh, ne serait-ce que s'il est actif 4 mois, moi je serais déjà très content tu vois, bref, continuons d'en discuter, je vais pour ma part lancer mon premier tournoi mon premier tournoi, alors je vais vous donner plus de détails dans des prochaines vidéos, mais je vais au moins vous donner un peu euh, comment ça va se passer, un tournoi avec à peu près, je pense, a priori 16 équipes d'accord, ce sera le week-end prochain ce sera casté sur ma chaîne, donc 16 équipes avec euh, du coup 8 de finale, quart de finale demi et finale, d'accord, euh, la plupart en BO3 peut-être la finale en BO5, on verra Oh, le petit double. Non Oh, mais non, mes frérots. Oh, dommage. Il est venu m'éclater sur le côté comme ça. Je m'y attendais pas. Donc, le tournoi 16 équipes. Oh là là, j'ai mis des balles à tout le monde. C'est dommage. Hop, attends. On, recharge. On est bien. Repartons. Donc, ce sera un tournoi qui sera dédié à plein de monde. Ce sera un tournoi où je vais d'abord, je vais le dire directement et au moins, c'est assumé, inviter des anciens et des potes. Des mecs que je connais. Des mecs qui je sais vont monter des équipes et vont rendre le truc trop lourd à voir. Donc je vais aller chauffer des gens. Après ils font des équipes ou pas ça je peux pas les contrôler mais il y aura un cash price il y aura des trucs. Dites-vous qu'une partie une partie du cash price je dis même pas ça pour me faire mousser hein. mais je vais le mettre de ma poche, tu vois, oh, histoire vraiment gens, de lancer un peu le bail et après j'espère à l'avenir de faire de manière hebdomadaire chaque semaine un petit tournoi pour peut-être pourquoi pas donner une lane finale, tu vois, une lane qui serait peut-être à Lyon ou ailleurs, bref. Et donc du coup, avec des potes, avec on des anciens de des anciens, de la scène, etc. Je vais essayer de chauffer Loan, Riskin, Telo Brox à avoir une équipe. Peut-être Gotha après Gotha, je sais pas. Pas l'impression oh, son Gotha, il soit ultra chaud fou avec fou le jeu pour l'instant. Euh, peut-être qu'il kiffe pas, peut-être que c'est pas son délire, il hein. a pas souci, de souci, moi je respecte. Les... Pas... J'aurais dû mettre... Euh... Là, là par exemple, j'ai mal mis mon truc. donc J'ai pas pu profiter de, de ma... J'ai pas pu profiter. De ma série, dommage, j'ai mal joué. Et donc, du coup, euh, ce tournoi serait le week-end prochain, équipe de 16. D'abord, des équipes de frères, donc euh, d'anciens de, de Call of Duty, etc. Et en plus de ça, je vais voir s'il y a quelques joueurs compétitifs. Je vais quand même faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de, de joueurs compétents, parce qu'il y a déjà beaucoup de monde qui scream sur le jeu, etc. J'ai rien contre vous, les joueurs compétents. Hein, il n'y a pas de problème, mais le but étant, euh, tu vois, de créer un truc un peu fun quand même, où il n'y a pas euh, une équipe de tryharders qui connaît déjà le jeu, qui vient fumer tout le reste et qui vient choper le après, tu vois, c'est pas le but. Le but, c'est aussi d'avoir un truc divertissant est cool pour les gens, donc à la rigueur je verrai pour peut-être faire des mix selon des conditions, et dans la mesure du possible, mais je vous jure que c'est un truc que je veux faire <rire> Petit bâtard ah, How did you machin bah, je, le savais, je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait des abonnés des gens de la communauté parmi vous qui puissent participer Ah dommage qu'ils puisse participer, oh comment il était lui Je vais faire en sorte qu'il y ait des abonnés et des gens de la communauté qui puissent participer à ce tournoi donc qu'ils puissent monter une team et jouer également. Je vais essayer de le faire de manière hebdomadaire. Un premier le week-end prochain, puis ensuite un peu tous les week-ends dans la mesure du possible. Parce que je sais que dans deux semaines, je serai pas à le week-end. Bon bref, on peut au moins en faire deux éditions, c'est très bien. Et je suis déjà quasi en mesure de vous confirmer au moins un truc. Ce tournoi, je vais le commenter. Donc je vais pas jouer le premier, je pense. Euh, histoire pour des mesures euh, on va dire d'organisation, je vais faire en sorte de commenter le premier, de l'animer et tout. Euh, je suis quasi en mesure de vous dire, parce qu'il m'a dit qu'il était chaud en DM, que je vais essayer de le commenter avec BRK. Donc Julien BRK qui est la voix de Call of Duty en France pendant très longtemps. Avec Zach Nani. Au commentaire du premier tournoi, avec un sponsoring, plus un petit peu de cash, des goodies, des trucs à gagner, des manettes, scuff, peut-être. Je sais pas, je vais voir un peu comment on va, on va situer tout ça. Mais en tout cas, sachez que je suis extrêmement hypé avec cette idée. Et que j'ai trop hâte de pouvoir vous le présenter. Et que je compte sur vous pour soutenir tout ça. Donc, ce sera vraiment euh, week-end prochain sur ma chaîne. Ce sera sous format ODC One Day Cup. Donc, ça, va, ça ne durera qu'un jour, d'accord. Et ce sera même euh, qu'une après-midi. Sans doute. Hein. Mais bon, c'est déjà pas mal. Et on est oh le triple. Et on espère se rappeler au bon souvenir de Call of Duty avec tout ça. Voilà, voilà pour le tournoi 24-10, une game très très active. 29-8, Naïno, franchement t'as été bouillant rien à dire. Mais une game avec un ratio moindre par rapport à l'autre où j'ai été en 28-4, mais c'était quand même une game très active et j'étais très content. Donc voilà pour les informations. Je vous ai parlé de l'émission Loop, allez soutenir Loop les jeudis à 18h sur ma chaîne Twitch. Allez rejoindre le Discord pour pouvoir vous tenir au courant de l'actualité du jeu. Trouvez déjà avec qui qui fait avec Zach, machin. Rejoignez mon clan dans le jeu, Team Zac, vous pouvez la trouver, j'accepte tout le monde. Le tournoi, d'accord Le petit tournoi qui sera le week-end prochain sur ma chaîne Twitch. Et pour le reste, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On va faire en sorte que ce Call of Duty vive le plus longtemps possible. La communauté est en train de se mobiliser, de grandes choses vont avoir lieu. Oh là là, Zac Nani, le meilleur joueur de l'équipe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine, les amis Bisous